I'm not afraid sont des jumelles, mon fils. Un grand destin leur est promis. Grenade, tu m'as donné deux filles. Pour être plus heureux. Je être plus heureux. J'espère Je Je que leur avenir sera plus, plus radieux que le nôtre. Nous les appellerons Ménipée et Metioshe. Force et sagesse.